Bonjour à tous, nous sommes le 15 janvier 2023. Je vous mets ça en introduction tout simplement pour vous rappeler que la dette des États-Unis continue à croître et on serait en défaut de paiement ce jeudi ici, euh, si rien n'est fait, mais comme vous connaissez l'histoire, je vous en ai souvent parlé, aux États-Unis, ce qu'on va faire, on va encore rallonger des sous pour maintenir ce système-là euh, en imprimant de l'argent à partir de rien. Euh, ici, vous avez tout simplement le... le euh, la dette nationale, on est rendu à 31 milliards. Je me souviens, ça fait pas très très longtemps, on était en bas de, de 30 milliards. 30 000 milliards, excusez. Euh, on ne on on, on fera pas attention au zéro, il y en a tellement, là, mais euh, on est rendu au-dessus de 30 milliards. et Il euh, euh, y a aussi le déficit. à toutes les années, on creuse des déficits, c'est récurrent. La, la, la, le seul temps où on n'a pas eu de déficit, là je parle des les, les, les 20, quelques... C'est en 2000 lorsque Clinton a... Perdu la présidence, ah, perdu ah, son mandat était terminé là, en 2000, c'est la dernière fois qu'il y avait eu un surplus et non pas un déficit. À partir de ce temps-là, c'est tout le temps des déficits. Donc, on est dans une situation comme ça. Il euh, n'y a rien qui euh, va changer et moi, je me dis, euh, on est en ce moment à 31 milliards, pourquoi euh, est-ce qu'on n'atteindrait pas euh, 35 milliards, 40 milliards, 50 milliards, 100 milliards? Euh, je pense que c'est ce que les États-Unis vont faire et euh, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de Jeff euh, Gunlack, euh, qui lui dit que la Fed va euh, renverser euh, sa hausse des taux d'intérêt euh, probable, probablement en 2023, parce que tout le monde parle de récession, comme vous le savez. Et peut-être probablement, je ne le sais pas, c'est pour moi qui, qui décide, mais probablement qu'en 2023, la Fed pourrait renverser sa décision de monter les taux d'intérêt. Et euh, dû au fait qu'on va avoir beaucoup de souffrance sur les marchés, euh, ben, ben, peut-être pas sur les marchés, mais dans la réalité, l'économie réelle, parce que les marchés, comme je vous ai dit, on peut faire du surplace en 2023, je n'ai aucune idée. Euh, cependant, comme je vous ai parlé dans mes deux dernières vidéos, il y a des secteurs qu'on peut privilégier, parce qu'il y a des secteurs qui changent de cap, tout simplement à la fin de ma dernière vidéo je vous avais parlé de transfert monétaire c'est toujours ça qui arrive là, depuis euh, tout le temps. Euh, dans le fond, on n'a pas de perte, réellement, de perte réelle euh, euh, sur les marchés boursiers. On a des transferts euh, de fonds, de capitaux, euh, vers d'autres secteurs. C'est tout simplement ça qui se fait. Il y en a qui disent que l'argent se dissipe, euh, justement dans le livre de Michael Covel que j'ai lu, là, Trad « Trading Following »,« Suiveur de tendance », c'est justement ça qu'il dit. Il n'y a jamais d'argent qui se perd réellement, l'argent est déplacé dans d'autres secteurs. Et c'est là qu'il faut euh, être plus prudent. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça dans mes deux dernières vidéos. Mais on va revenir euh, quand même à faire une un analyse un peu de ce qui va se passer euh, les prochaines semaines puis ce qui s'est passé aussi euh, euh, les derniers jours. Là, des révélations assez... Euh, euh, troublante euh, au niveau de, de, de, du gouvernement de Trudeau, là, qui vient de dépenser, euh, je l'ai placé sur mon site, là, euh, ben, ça, avec la ferme Mackenzie, avec son bon ami, euh, je ne me souviens pas du nom, là, euh, on, va, on va regarder ça en détail. Là, mais en tout cas, pour vous dire qu'au Canada, c'est 100 mi millions de dollars qui, a, qui ont été dépensés. Euh, lorsque Radio-Canada sortit la nouvelle en, en premier lieu, c'était, euh, je pense, 60 millions de dollars et c'était 30 fois plus euh, que euh, le gouvernement Harper avait dépensé en, je ne me souviens pas comment d'année donc Trudeau a euh, a vraiment, vraiment, vraiment euh, flaubé, euh, brûlé notre argent à nous, les citoyens canadiens. Et c'est la même chose qui s'est produite en Europe avec euh, le scandale avec Macron, Mac McKinsey. Euh, cette firme-là euh, nous a tout simplement contrôlé depuis euh, trois ans. Euh, McKinsey est partout. McKinsey s'est rempli les poches durant la, la crise de la COVID. McKinsey était euh, aux banques le, le, au premier banc là, pour dire au, au gouvernement aux au nombreux gouvernements sur la planète comment fonctionner. Et c'est bizarre parce que tout le monde a fonctionné de la même manière. Ils nous ont confinés, ils nous ont fait mettre des masques qui ne servent à rien. Euh, ils ont réussi tout simplement à avoir un agenda euh, clair pour toute la planète en disant que c'était ça qui allait solutionner euh, euh, cette fameuse COVID-là, qui était... Au dire de Legault, c'est pas moi qui le dis. Là. François Legault a dit que c'était comme une bonne, grippe, une bonne grippe. Moi, lorsque je l'ai dit il y a trois ans, je me souviens encore, je me suis fait ramasser, j'avais publié ça sur Facebook, et là, le premier ministre dit que c'est comme une bonne grippe. C'est un peu choquant, mais tout simplement, je vois que les, les la population, la populace, euh, ne se tient pas au courant de ce qui se passe et a ah, une mémoire euh, euh, qui oublie très, très rapidement. Euh, les personnes qui sont se laissent guider justement par les nouvelles euh, canées, le Radio-Can, TVA, tout ça, tout simplement n'écoutent que la nouvelle euh, spontanée, en pensant qu'ils sont informés, ils sont absolument pas informés. Tout simplement, ce qu'ils font, ils rentrent dans un discours euh, qui est écrit d'avance. C'est ce qui est arrivé avec la firme McKenzie. Mais euh, j'aimerais ça regarder euh, un peu les nouvelles. On n'ira pas voir les marchés. Euh, je vous ai parlé la dernière fois pas beaucoup mais de l'or et de l'argent et euh, j'aimerais ça aussi aller voir les graphiques de ça là. on va parler un peu de ça parce que ça commence à exploser là c'est c'est pas on l'a attendu longtemps depuis le mois d'août 2021 là euh, ça arrive l'explosion arrive je sais pas où est ce que ça va se terminer mais euh, tout est là pour que l'explosion se passe enfin et bah euh, bon, c'est ça c'est rega de regarder L'or, l'argent, le, mét le métal lui-même, moi j'en ai acheté, euh, c'est de l'argent que j'ai acheté, mais euh, regardez les, les minières aussi, là c'est peut-être là qu'on va avoir justement des explosions assez impressionnantes, parce que lorsque ça l'explose, ça l'explose, il faut quand même les choisir, mais tout. on va tout, tout, tout regarder ça à la fin de la vidéo, mais là, en, en premier lieu, ce que j'aimerais faire, c'est faire le tour d'horizon, parce que, je, je, je suis un peu surpris de, de, de, de la réaction des, des, des individus là, face à tout ce qui se passe. Là. On le voit très, très bien que ceux qui nous ont dirigés depuis trois ans, autant la, le gouvernement de François Legault là, avec euh, Fix Gabon, qui, qui, qui est un. un six, euh, là, il y a six plaintes contre lui. lui-même l'a dit, euh, il va en avoir d'autres. Donc, donc euh, essayez de me pogner, vous m'aurez pas. Je vais continuer à faire mes affaires, vous m'aurez pas. C'est un peu ça qu'il dit. Là. Il se moque de nous, là, mais eh, François Legault, qui était là à se draper dans la vertu euh, euh, lorsque les libéraux euh, avaient été accusés, ou, eux aussi, de fraude, lui disait, euh, nous, euh, lorsqu'on va être au gouvernement, on ne fera pas ça. Ben, là, François Legault appuie fortement Fix Gabon, il l'a dit encore hier, je pense. Donc, euh, plein appui à cet homme-là qui... Disons qu'il joue un peu euh, sur le bord, là, parce que dans le fond, il y a eu beaucoup de contrats gris à gré qui ont été donnés à, aux petits amis de François-Faites Mais C'est clair. C'est pour moi qui le dis. C'est clair. Euh, c'est pour ça qu'il y a des conflits d'intérêts dans ce qu'il a donné comme contrat. Euh, je pense qu'il y avait de la parenté même de Fix là qui a eu qui a bénéficié de gros contrats gouvernementaux au niveau, je sais pas si c'est des masques, en tout cas peu importe. Là. Donc on est rendu là. On est là, on est rendu là, là à, à se faire guider par des, des gouvernements qui euh, sont à la solde d'une entreprise américaine là, mécanisée là, euh, qui a fait qui continue, qui a fait, et qui continue à faire des fortunes avec les gouvernements occidentaux. Et on essaie de détourner tout le discours, on a essayé de détourner ça rapidement avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas fonctionné parce que euh, personne n'embarque beaucoup là-dedans, là, nous faisant peur que la troisième guerre mondiale est arrivée. Encore, lui, il profite largement de toutes les, les, les, les, les, les... il se promène un peu partout dans les pays occidentaux. il est allé encore aux États-Unis dernièrement en demandant de l'argent. Ici, on est rendu à un milliard, deux millions. Peut-être que je suis en retard, c'est peut-être plus que ça. Euh, c'est effrayant ce qui se passe. Puis, euh, je ne vais pas faire euh, le critique rien que pour euh, chioler, là Je me dis moi, ce que je, je, je veux faire pour ma vie et pour ma famille et je vous encourage à faire la même chose, c'est de regarder comment l'économie fonctionne et, et euh, toujours d'une manière honnête, d'une manière transparente. Moi, je pense, je pense que la solution, c'est pas de, de, de, trompe, de, de, de faire des, des, des crocheries, tout ça. Il faut regarder comment fonctionne l'économie et essayer d'en tirer parti. Euh, moi, je pense que c'est de la manière qu'on doit fonctionner dans un système je vais employer le mot « pourri » comme ça, là, parce que euh, c'est choquant. Euh, c'est choquant aussi de voir euh, que leur vaccination, là, là, euh, encore, et, là, ils font des publicités, non plus pour le COVID, mais pour vous faire piquer à peu près pour n'importe quoi. Euh, ben, pas rien que la grippe, à peu près n'importe quoi, parce que, dans le fond, euh, c'est sûr, euh, euh, François Legault et son petit ami Trudeau ont donné des... Euh, ils veulent bâtir une usine Moderna à Montréal. C'est donc... Euh, tout s'explique. Avec euh, le 100 millions qui a été versé à, à McKinsey, et on sait très, très bien qu'en Europe, c'est la même chose. McKinsey était là. Probablement aussi en Australie. j'en au, ai aucune idée. là Je regarde tout simplement ici. Et aux États-Unis, euh, c'est sûr, parce que c'est une, une entreprise établie à New York. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de contrats, gré à gré, sans, sans appel d'offres, ont été versés. Et euh, le bon, on va commencer par ça. On va aller voir ça, ces trois nouvelles. Là. Euh, euh, finir à, ben 2023, ce que les experts euh, pensent de ce qui va arriver. C'est un article que je viens de poster. Et puis, on va aller voir aussi à, à, à la fin des graphiques sur l'or pour euh, peut-être voir que là, c'est n'est pas seulement de la frime. Là. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de, de retard à ce niveau-là, euh, probablement à cause de beaucoup de manipulations. Euh, manipulation euh, on sait de qui de, de, de dans le fond, là, pour euh, essayer de maintenir un co-dollar euh, euh, euh, bon, on va dire euh, stable, euh, pour euh, mousser la, la valorisation des, du dollar euh, papier, dollar fiduciaire, qui n'est que du papier qui ne vaut rien, tout simplement, on peut le créer comme on veut, donc euh, on est peut-être à un, ce fameux revirement, euh, c'est surtout aussi avec l'histoire de la Russie puis la Chine, là, qui euh, eux continuent, les banques centrales aussi continuent à accumuler de l'or et, et les États-Unis le font aussi, là. tout le monde le fait mais personne le dit. Donc, euh, rapidement comme ça, on, on, Davos s'en vient 2023, les gros bonnets ce, ça vient même pas de moi là. Euh, les gros bonnets euh, reviennent dans les montagnes suisses en pleine crise économique euh, c'est un article qui provient de... de, de, de, de, de, de euh, Fox Business, c'est eux qui ont euh, pris ce titre-là, les gros bonnets. <rire> Moi, je dis les gros bonnets qui essayent de nous faire... Euh, euh, croire que c'est eux qui sont les génies pour nous diriger à la manière qu'ils veulent euh, parce que dans le fond nous nous ne sommes que la plèbe les serfs euh, de de ces milliardaires-là qui sont très très peu dans le monde euh, la, la, la lorsqu'on voit ces personnes-là, là, les, les plus riches les grands dirigeants de ce monde et les plus riches de ce monde parce que y a beaucoup d'entreprises euh, qui vont là, des grandes entreprises qui veulent justement ramasser la manne style euh, McKenzie, se font des contacts dans ce temps-là et puissent puis ramasser de, de, de, de, les, de la manne, là, de ces grandes réunions-là. Bon, le World Economic Forum, là, on est en train de, de nous dire là, que, dans le fond, ce qu'ils vont euh, parler probablement de ce qui se passe euh, au niveau de la crise, euh, parce que c'est ça qu'on parle, on va parler beaucoup, beaucoup d'économie, de crise, et qui a été causé par justement ces mondialistes-là, euh, euh, les banques centrales là, appuyées par les mondialistes là, en injectant, euh, en injectant euh, de manière massive beaucoup beaucoup d'argent dans le système en pensant que tout allait euh, retomber en douceur. Et euh, Donc, c'est ça. Euh, au niveau de Davos, ça s'en vient cartographier les plus grandes sources d'énergie euh, par état. Ça, je vous invite à aller voir ça. Ça vient de Visual Capitalist. C'est très, très intéressant parce que j'ai vu au niveau du Canada. Nous, ici au Québec, c'est l'hydroélectricité. On avait une centrale nucléaire ici à Gentilly. Elle est fermée maintenant. Euh, c'est l'hydroélectricité qui est très, très, très... Euh, qui est la source euh, principale, nous, de notre énergie ici au, au Québec. J'ai été surpris quand même que euh, Yukon, territoire du Nord-Ouest, euh, British Columbia, Manitoba aussi. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de lacs au Manitoba, mais ça se trouve être la, la, la principale source d'hydroélectricité. L'Ontario, c'est le nucléaire. Presque tout, tout l'Ontario, c'est le nucléaire. Et l'Alberta, c'est le gaz naturel. Saskatchewan, je ne sais pas si c'est le charbon. Euh, ça doit être... Mais ça me trouve... J'étais surpris un peu. Euh, ben c'est ça, c'est C'est marqué cold, euh, mais en tout cas, peu importe. Là. Ben, je vous invite à aller lire l'article. Là là. C'est très, très intéressant au niveau des sources d'énergie, de, euh, comment on est fourni au Canada, aux États-Unis. Euh, au niveau. Euh, et On a toutes les statistiques là-dessus. Bon, on passe ça rapidement. Euh, là, on va retourner euh, aux petits amis, parce que les petits amis. Euh, comme j'entends une citation, Un chum, c'est un chum. Bon, c'est ça que Justin Trudeau euh, a compris. Euh, le, surtout le, le, le Dominique euh, Barton, là, qui se trouve être, qui a, diri qui a dirigé euh, la société McKenzie de euh, tout euh, Ça, c'est en 2017, une réception. Euh, notre cher Justin, avec son petit ami... Euh, Dominique Barton, euh, ben Dominique Barton, en tout cas, où Justin ont très bien compris que les deux avaient intérêt à avoir beaucoup de contre ensemble parce que c'est très très lucratif. Et pour vous rappeler, bon gars, vous lirez l'article c'est un peu indécent là, comme article, mais bon, on voit très très bien qu'il y a eu beaucoup d'argent là. C'est clair, c'est 100 millions là, le dernier chiffre là, qui, qui vient de sortir. On s'était trompé de, on avait dit les le journaliste de Radio Canada avait dit 80 millions, c'est 100 millions qui a sorti. Et puis euh, il faut se souvenir que la fortune de Justin Trudeau, lorsqu'il est arrivé en élection en 2000, je me souviens pas, de l'année, 14, 13, en tout cas, peu importe, là, il, avait, il avait livré le, le, le, le, le montant de sa fortune, c'était 1 500 000 ou 200 000, je me souviens pas parce qu'il avait dit que oui, il était millionnaire, mais 1,2 million. Puis là, j'ai essayé de fouiller, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs euh, à savoir quelle est la fortune réelle de Justin Trudeau. Et on parle, certains parlent de 50 millions, d'autres parlent de 100 millions. Euh, un peu n'importe quoi. J'ai fouillé. Euh, on dit que Forbes aurait publié euh, le montant de sa fortune, euh, mais c'est vieux un peu, là, la publication. Là. En tout cas, j'ai cherché, j'ai aucune idée comment... que. Mais c'est sûr que de son petit 1,2 million, là, il est rendu... au au-dessus de, de 20, 30, 40 millions, 50 millions. Puis c'est très, très, très comprenable parce qu'avec euh, des contrats style euh, mécanisé, disons que il y en a qui peuvent un petit peu en prendre au passage. Et en plus, des contrats avec Pfizer, avec euh, Moderna, ces compagnies pharmaceutiques-là, ou euh, les compagnies de masques, tout ça, eux ont pu prendre un peu de... Euh, en passant, là, un petit peu de... Et puis, l'autre chose que j'ai entendu puis c'est pas fou, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, il dit, ah oui, c'est un Trudeau, Trudeau, je comprends, il, a eu, il y avait... Lorsqu'on légalisait la marijuana, là, il y avait toutes les infos. Il savait qu'est-ce qu'il ferait là. Mais probablement qu'il s'est rempli les poches d'actions de, euh, de, de de la marijuana, là, puis euh, en tout cas une autre source de revenus. Bah, ben, disons que quand tu es au gouvernement, faut T'as quatre ans pour t'enrichir. Ça, ça vient d'Astérix, euh, les livres d'Astérix. Donc, j'ai quatre ans pour m'enrichir. Lui, dans son cas, c'est un peu plus. Fait que. Quand que la manne est là, il a ramasse. Puis euh, c'est ça. Puis le bon peuple, lui, il dit Bah, si je serais comme lui, si je serais à sa place, je serais pareil. C'est ça, d'une mentalité de loser, de perdant, d'accepter de, l'inacceptable. In, J'espère que Justin Trudeau, ça arrivera pas, là, qui va, qu va en prison. Parce que dans le fond, là, la. L'opposition demande une enquête, mais euh, c'est pas que cette enquête-là puisse après être euh, finie, puis on n'en parle plus. La même chose qui est arrivée avec les euh, qu'on voit des lorsque lorsqu'il a, euh, a demandé la loi des mesures de guerre. Puis je dis bien « mesures de guerre » parce que le nom a été changé, mais c'était la vraie loi qui s'appelait la loi des mesures de guerre. Mais s'il n'y euh, euh, a rien, parce que ça s'en vient en février, il n'y aura probablement rien, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux, bon... On va arrêter d'en parler, pas perdre trop de temps, à gaspiller ma salive à parler de ça. On arrive avec le plafond de la dette. Euh, J'ai mis l'article euh, sur mon site, vous pouvez voir ça, Ben, ben c'est le même discours aux États-Unis. Ben Là, il faut faire attention, il faut euh, blablabla, mais, euh, non, non, non. Il y a, la, la, la dette, dans le fond, en ce moment, on est rendu à 31 000 milliards, et comme je vous dis, euh, ça va monter à 35 000 milliards, 40 000 milliards, 50 000 milliards, il n'y a pas de problème. Donc, on imprime de l'argent comme on veut. La seule chose que ça peut faire, c'est faire monter des valeurs refuges comme l'or et l'argent et les autres métaux précieux. Euh, Bitcoin, j'embarque pas dans le discours. Je veux pas, là, on remonte un peu. On est rendu à 20 21 000. Là. Mais euh, je parle que les va vraies valeurs refuges peuvent exploser. On va revenir là-dessus euh, à la fin. Consensus de 2023. Bon, Dans le fond, les experts, il faut faire attention aux experts, parce que les experts souvent euh, se trompent. J'ai rarement vu des économistes riches. <rire> ça vient même pas de moi, c'est un économiste qui avait dit ça. D'habitude, les économistes, c'est un, un, un beau... Euh, on va dire métier, là, analyser l'économie d'une manière froide, en étant en arrière sur les bains, mais lorsqu'il donne des pronostics à savoir il va arriver ça, il va arriver ça, il se trompe très, très, très souvent. Donc, euh, on peut prendre ça euh, comme des pincettes. là. C'est sûr qu'ici, on parle ChatGPT euh, euh, chat GPT, là, vous connaissez euh, certainement l'intelligence artificielle, tout le monde en parle sur les, les réseaux sociaux, un peu partout. Bon, C'est une petite introduction avec ça. Là, ben, là on parle de l'inflation, Bon, là, on dit qu'on pourrait descendre. Euh, Jeff Gommelak, lui, en 2023, là, qu'on parle, là, Jeff Gommelak a dit que l'inflation pourrait euh, tomber précipitamment en 2023 et même aller plus bas que 2 Donc, on serait, on pourrait tomber en déflation parce que ce qu'il dit, c'est que on n'a jamais connu de déflation euh, euh, qui arrive comme ça et que tout se règle. Là, dans le fond, le système a été euh, mis en distorsion par la FED donc, euh, c'est ça, on subit les contre-coups de ça. Euh, ben, les PIB, les PIB c'est encore à, à la baisse. La Banque mondiale euh, le voit à 1,7 en 2023. Elle avait dit 3 Donc, euh, on est en récession, là. Techniquement, là, même si le vieux Biden, le vieux séné, a dit euh, euh, que c'était pas une récession, que ça allait bien, il y a de l'emploi. En... Non, non, on est en récession. On met un terme, une définition d'une récession, c'est deux, euh, deux mois de, de PIB là à, à la baisse. Donc, on est à ça. Je dis ici, aux États-Unis, un peu partout on est dans la récession, euh, donc euh, c'est ça, la récession, on parle de récession, tout le monde parle de, de récession, comme je vous dis, il y, a des, il y a des secteurs qui commencent vraiment, vraiment à tourner, à tourner, euh, euh, je, je dis que c'est la base, là, ça. nouvelle tendance, là. Euh, je sais pas comment ça peut durer de temps, mais je, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, donc c'est peut-être à ça qu'il faut regarder, euh, Regardez aussi euh, l'or, l'argent, les orifères là, et l'argentifère, euh, les marchés, l'expert, sont prudents, quand optimiste, optimiste bla. Puis là, ils disent que l'IA va changer toutes nos vies à cause de ben, OpenIA là, qui vient de sortir avec ChatGPT. Ch euh, on, on, c'est ça, c'est à suivre. L'intelligence euh, artificielle, euh, euh, moi, je pense que oui, c'est un changement euh, euh, très, très important, la même, même manière que les moteurs de recherche sont, euh, sont arrivés. Au commencement, il y avait Yahoo, il y avait Ask, il y avait, euh, je me souviens pas, lesquels, il y en avait plein, et, et tout à coup, Google est arrivé, lui, a mis ça plus ouvert, et a pris le marché de la recherche sur Internet, parce que plus qu'on qu avait de sites, web un peu partout euh, euh, sur la planète, bien là, on avait besoin de, de moteurs qui re, nous font des recherches pour qu'on puisse euh, extraire de l'information qui nous est utile. Mais là, on tombe dans une autre étape avec euh, euh, OpenIA, ChatGPT, c'est un exemple, là. mais c est, c est, euh, plus, ce n'est plus simplement qu'on euh, fait une recherche sur Google ou euh, GoDogGo, peu importe lequel, là, moteur de recherche, on nous donne de l des pages web d'informations. Là, c'est qu'on va faire une une synthèse de toute la connaissance qu'on a sur le web. Est-ce que c'est bien pas bien? Je ne pose pas de diagnostic, je dis que c'est là et ça va demeurer et ça va changer euh, probablement d'une manière positive parce que j'ai fait des tests au niveau de, de, de, de la programmation. Vous vous demandez... Euh, mettons, une requête dans une base de données, tout ça, le, le, je disais ça précisément, là, au, chat GPT me créait tout mon code. J'avais demandé en, en Python au commencement, j'ai demandé de me transformer ça en C++ il me transforme tout ça automatique. Donc, pour les programmeurs, il y en a qui, avaient, qui auraient peut-être peur de la situation, mais moi, ce que je pense, comme j'ai entendu de commentaires, tout simplement, ça peut nous propulser les programmeurs, les, euh, les informaticiens, peu importe, euh, nous propulser encore, nous donner des outils pour que l'humanité puisse encore plus euh, avancer dans le bon sens. Parce que euh, c'est ça. Euh, au niveau de la Chine, euh, puis on va aller voir ça quand je vais aller vous montrer l'art, euh, le facteur chinois, on nous dit que là, justement, la, la Chine a, ouvert, euh, a arrêté là, de fermer euh, ses portes. Ben, tout, séquestrer le monde, là, euh, à cause de la COVID, là, la politique de zéro COVID. Donc, euh, ce qu'on dit, c'est qu'en Chine, euh, l'économie pourrait euh, partir assez euh, fortement, n'est pas que sur d'autres économies mondiales, parce qu'on sait que la Chine, quand même, même si y en a qui disent que la Chine, c'est fini, tout ça, moi, je ne pense pas. Là. Euh, donc, euh, la réouverture de la Chine va avoir un impact positif sur le monde. La reprise des voyages, donc, blablabla, tout ça, on, on nous parle de ça. Et moi, je pense que euh, la Chine euh, ben, en tout cas, il y a quelques actions qui pourraient être intéressantes au niveau de la Chine. Et c'est ce que je voudrais aller voir avant d'aller finir par l'or. Ça va être le dernier volet. Euh, c'est que j'ai re repéré quelques actions là, au niveau des euh, ben, actions chinoises. Je peux vous en ah ben j'ai mis euh, sont tous les trois ici. Là. C'est trois actions chinoises, il euh, y en a un, c'est un site web style euh, Billy, je pense, là. Billy Billy, c'est un site web style euh, YouTube, mais chinois. Puis, c'est très très visité, des revenus assez importants. On a tout ça ici là. On s'attaquera pas à ça directement. Mais moi ce que je, ce qui m'a marqué, c'est surtout le, le le renversement de tendance avec beaucoup beaucoup de volume. Ici on parle de 11 millions de. C'est c'est vraiment euh, euh, euh, ben c'est c'est une action qui a beaucoup beaucoup de volume parce que euh, il y a beaucoup de revenus quand même là. Mais euh, c'est assez impressionnant comme volume ici avec. Le retournement n'est pas encore confirmé, mais je vais vous montrer pourquoi cette action-là pourrait être intéressante, euh, sans vous dire, je ne donne pas de conseil d'achat. Euh, je ne vous dis même pas si je l'ai acheté ou pas, euh, ce n'est pas la, la, la question. C'est vous dire qu'elle pourrait être intéressante. J'avais repéré euh, Dada, qui se trouve être Dada Nexus Limité, une autre entreprise chinoise. Euh, ce que j'avais repéré, c'est à peu près le même pattern, vous allez voir. Là. Euh, je l'avais repéré ici, là, à peu près. J'ai dit cette action-là, regardez, c'est presque le même pattern que l'autre. Il y avait peut-être un peu moins de volume, là, mais j'avais vu une recrudescence. Il y en avait eu ici, lors de la descente, une recrudescence du volume, puis je me disais, oui, euh, peut-être qu'il va arriver de quoi Et effectivement, c'est arrivé euh, la cassure, tout simplement, avec beaucoup, beaucoup de volume. Regardez, on peut être le voir de cette manière-là. Là. Cassure avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est pour ça que Billy, euh, je vois qu'il va arriver plus probablement là, le même pattern, là, vendredi ça a fermé à 27,97%, Proche 28. Euh, donc, on pourrait subir à peu près le même... Subir, euh, non subir. Et il y a le fameux Alibaba euh, qui a été très, très, très battu euh, les derniers temps. Et la nouvelle, peut-être que vous ne la connaissez pas, euh, Jack Ma, qui se trouve à être le fondateur d'Alibaba, a été euh, euh, écarté de la, la, la, la gouvernance d'Alibaba. Euh, C'est arrivé dernièrement. Là, euh, aussi, euh, on avait perdu de vue un peu Jack Ma, et je pense que les autorités chinoises Chinoises lui ont parlé en disant euh, Putain tu vas obéir au. parce qu'il voulait mettre euh, d'autres actions, partir en ipo mais. Ben n'a pas fonctionné parce que le gouvernement chinois a dit non, pas, non, n'en pas question. Mais Alibaba est en revirement aussi technique. Là. Regardez, on le voit très, très bien. Donc, c'est pour ça que ces trois actions que j'ai repérées comme ça, Billy n'est pas encore cassé, là, mais euh, vous voyez le pattern. C'est pour ça que la Chine qui rouvre, elle ben, redonne un peu d'espoir au marché. Et la Chine, c'est un immense marché, même si la population vieillit. Là. Donc, euh, et on va terminer avec euh, l'or et l'argent. Et euh, là, tout simplement, on le voit, là, on est rendu à 1920 920 euh, au niveau de l'argent. Et là, je, me, je vais laisser ça comme ça pour vous montrer que, dans le fond, ici, on avait eu le, le, ben, la cassure, là, tête et épaule, je me souviens encore, c'était en 2019. Et lorsqu'on a eu la cassure, on est parti, de, mettons, la cassure 1400 jusqu'à 2000. Euh, et euh, après ça, on a eu du surplace. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup de surplace Et on avait atteint presque le même niveau en 2022, février 2022. Ça, c'est depuis euh, à août 2021, c'est assez long. Et puis là, on est en train de refaire un revirement. Euh, les moyennes mobiles, euh, 20-50 dans un graphique quotidien, Ils viennent de croiser à la hausse. C'est très, très positif. Et là, le défi, le prochain défi pour l'or c'est de briser ces sommets-là. Et ensuite, le euh, sky is the limit. Et au niveau de l'argent, c'est, comme je vous avais dit, au niveau des, de mes, mes, mes, mes, mes choses techniques ici, là, le Trix et le RSI, on s'en va à la hausse. Euh, par contre, euh, ici, c'est pas encore cassé sur les prix, mais vous savez très, très bien que souvent, euh, l'argent su, souvent suit le mouvement de l'or et, et, et propulse propulsé encore plus fort euh, que l'or lorsque ça part. Donc ici, on arrive avec le Trix qui est près de la ligne d'achat. Pour terminer, euh, puis ça, je sais, je, je, pas, je me j'ai eu un, un commentaire là, de euh, quelqu'un qui n'aime pas trop que je parle de, de que les marchés pourraient revirer. Mais ben, moi, je ne fais rien, j'observe. Je ne vous dis pas qu'ils vont virer jusqu'à redépasser l'ancien sommet. Peut-être que ça pourrait arriver, mais surtout sur le Dow Jones, euh, regardez ce qui est arrivé là, depuis deux semaines. Là. On a un signal d'achat ici. Tout est confirmé. Je ne sais pas où ce que ça va mener, mais dans un trend following, on s'en va vers la hausse. Euh, C'est la même chose au niveau comme je vous répète encore au niveau du CAC français. Euh, on a changé de tendance. Euh, on n'a aucune idée où ce que ça peut aller, mais c'est vraiment un changement de tendance à la hausse. Au niveau du DAX allemand, j'ai repéré ça aussi, un changement de tendance à la hausse. Et pourtant, vous savez que ça ne va pas bien en Europe. Hein. Ça, mais c'est ça, on a un changement de tendance. Donc, euh, moi, je ne suis pas là pour euh, vous dire euh, « euh, faites ça, faites ça, vous faites ce que vous voulez. » On est... Euh, Oups, ma lumière est un peu... Euh, <rire> c'est pas grave. On va terminer quand même la vidéo avec ça. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est peut-être pour vous faire... Euh, peut-être si je mets ça comme ça. Non, c'est pas mieux. Je sais pas pourquoi ma lumière... Euh, ah, euh, me, me coupe un peu le visage. <rire> c'est pas grave. Donc, on termine avec on termine la vidéo euh, avec ça. Tout simplement, euh, vous voyez ce qui s'est passé euh, depuis quelques jours. Là. Euh, au Canada, ben, j'espère qu'il va y avoir une enquête qui va vraiment faire en sorte que Justin Trudeau euh, va... Euh, qu'on retomberait en élection. J'espère que Jack Mixing, euh, qui disait qu'il appuierait Trudeau jusqu'en 2025, va avoir la dignité au moins de regarder là, que Justin Trudeau euh, a, a, a tout simplement été euh, terrible au niveau du Canada là, dans la dépense de, de nos taxes, de nos, euh, nos valeurs. Nos, nous, là, les, Québé les Québécois, les Canadiens, Legault a fait la même chose avec ses, son petit ami... Euh, Physique est bonne. donc ça va être à suivre, donc on va se revoir euh, très très bientôt pour de nouvelles vidéos, on va vivre, on va vivre euh, cette semaine là, que là, ça va parler beaucoup au niveau du plafond de la dette et ça va se régler comme toujours et on va suivre ça, ce qui va arriver surtout au niveau des marchés boursiers janvier n'est pas terminé, janvier est toujours un présage de ce qui va arriver euh, dans l'année, l'année passée, je vous, avais, je vous en, vous en avais parlé euh, janvier, ça n'allait pas bien, donc euh, le reste de l'année, on c'est très très bien qu'on est allé euh, creuser jusqu'en novembre, décembre euh, 2022, euh, cette année on va suivre ça, là, à date, on semble avoir un revirement, je ne vous dis pas qu'on connaître des nouveaux sommets, on suit le marché, mais tout peut arriver. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.